Poisson et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, c'est l'arrivée du soleil en cancer qui va être une bonne chose pour vous, parce qu'il va éclairer un secteur très valorisant de votre thème. C'est-à-dire que pendant le temps où le soleil va vous regarder, comme, comme on dit, euh, bah vous vous sentirez bien dans votre peau, vous vous trouverez plus beau, plus séduisant que d'habitude, et puis tout ce que vous entreprendrez bah, sera euh, réjouissant, amusant, il euh, y aura des... vous aurez des petites réussites, des compliments, vous voyez? Euh, euh, ça mettra une ambiance, le soleil va mettre une ambiance euh, Favorable, euh, qui vous donnera envie euh, euh, de montrer ce que vous valez, voilà, euh, de, de, de, de mettre vos qualités euh, en avant, euh, et euh, ma foi, euh, vous, vous constaterez qu'on apprécie ces qualités euh, à travers euh, donc les, les compliments qu'on peut vous faire. Mais vous aussi, hein, il vous arrivera d'être flatteur, euh, si vous voulez obtenir quelque chose en tout cas, euh, vous saurez bien euh, prendre les gens euh, euh, par, le, par, le bon, par leur bon côté, par leurs sentiments. Deuxième décan, alors vous c'est beaucoup plus compliqué euh, que pour les autres. Euh, vous avez déjà depuis euh, le mois de novembre hein, décembre la dissonance Jupiter-Neptune qui a été quand même euh, un petit peu difficile même au plan euh, national, hein. on a vu que c'était euh, très déstabilisant et vous-même vous pouvez donc être déstabilisé par euh, euh, quelqu'un à votre boulot, ou par euh, un conjoint euh, qui cherche à avoir euh, de l'emprise sur vous, et euh, vous vous êtes aperçu que finalement euh, vous étiez quand même un petit peu manipulé. Et ça va être accentué cette semaine par euh, la présence de Vénus en Gémeaux, alors euh, bon, euh, c'est pas non plus... elle est pas très forte en Gémeaux, mais le problème, c'est qu'elle est en dissonance avec Neptune et opposée à Jupiter, donc il va y avoir beaucoup d'exagération dans l'air. C'est-à-dire que le problème que vous rencontrez, eh bien il va être démultiplié par cette conjoncture et que... Alors le côté positif, c'est que probablement ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'être un petit peu moins dans euh, souvent avec Neptune on se met un voile devant les yeux pour ne pas voir, on, on, on se dit que euh, on est un peu dans le déni hein, euh, avec Neptune. Or là, vous ne pourrez pas faire autrement que euh, d'ouvrir les yeux sur euh, une personne de votre entourage qui a un comportement qui n'est pas approprié. Troisième quand décan, vous avez un bon aspect vous, pour vous exprimer, hein, euh, il s'agit d'une conjonction entre mercure et, et mars euh, qui est en cancer, que la conjonction a lieu en cancer et donc si vous avez euh, quelque chose à dire, si vous avez quelqu'un à convaincre surtout, et eh bien euh, vous n'aurez pas à vous y reprendre deux fois, vous serez vraiment euh, bon... Euh, ferme, euh, cache, vous direz ce que vous avez euh, à dire, euh, sans vous montrer trop timide, hein, vous oubliez votre timidité, vous oubliez votre peur de déplaire parce que, au contraire, le fait d'être ferme et de dire ce que vous pensez, c'est ça qui plaira hein, pour une fois. Mais bon, je pense que ça plaît toujours, mais simplement vous le poisson, vous manquez parfois d'assurance de, de, et de confiance en vous, et euh, donc vous ne dites pas les choses assez franchement. Or là, la conjoncture vous dit qu'il faut parler franchement et être ferme hein, dans ce que vous allez dire, ne pas laisser l'autre vous déstabiliser. Hein, promis? Il est possible, attention, que vous ayez à vous exprimer franchement comme ça avec l'un de vos enfants parce que vous ne serez pas content de ses résultats à l'école ou euh, quelque chose de ce genre. Même chose, n'ayez pas peur qu'il ne vous aime plus, dites ce que vous pensez. <musique> ben vous n'avez pas trop d'aspect lunaire cette semaine, il n'y a que jeudi après-midi où la lune sera en bon aspect avec votre premier décan euh, depuis le taureau, elle va passer sur uranus donc euh, tout ça en bon aspect avec le soleil en cancer, donc euh, il y a certainement une progression vous euh, allez encore euh, faire un, un pas en avant euh, dans ce que vous avez entrepris depuis plus d'un an, hein, qui est euh, euh, une ouverture euh, intellectuelle souvent, euh, euh, un, un nou nouveau centre d'intérêt, euh, euh, quelque chose qui vous ouvre l'esprit. Alors bon ça peut être aussi euh, euh, que vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux par exemple, hein, où vous lisez beaucoup euh, de ce qu'on vous écrit ou de ce qu'écrivent les autres, c'est possible. Euh, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres centres d'intérêt qui peuvent vous attirer, vous avoir attiré, et ça se développe, ça se développe. On se retrouve la semaine prochaine,